Parce qu'en fait, en faisant ça, c'est qu'on contrôle les coûts. <rire> dit non, on ne contrôle pas les coûts, on les amplifie. Donc ça, il a retiré.